Le 27, euh, juin dernier, euh, dans la baie de Paimpol, il y a des particuliers, des plaisanciers qui ont observé une baleine. Ils ont même eu la chance de pouvoir la filmer et de faire des photographies. Je pensais au départ que c'était peut-être un roquoil ou un commun ou un petit roquoil, mais en fait il s'agit d'une baleine à bosse. La baleine à bosse, on l'identifie assez facilement. Euh, surtout lorsqu'elle est très démonstrative, hein, parce que c'est la baleine euh, que tout le monde voit, connaît dans les reportages, la baleine qui chante beaucoup, la baleine qui fait des sauts et qui a des très longues pectorales hein, avec plein de protubérances, donc l'arrière de la queue hein, en particulier. C'est là, chez cette espèce, qu'on arrive à faire la différence d'un individu à l'autre parce que la, la pigmentation de cette caudale euh, diffère d'un individu à l'autre. C'est comme une empreinte digitale, c'est comme euh, les taches sur les phoques, c'est comme. Euh, chez certaines espèces, c'est les grands dorsales, hein, chez les dauphins. J'ai des espèces de baleines, comme les baleines franches, avec les concrétions, qu le calcaires qu'elles ont sur la tête, qui sont liées à des, des organismes, des parasites. Hein. Au niveau taille, ça va faire euh, jusqu'à, en moyenne, une quinzaine de mètres, mais ça peut faire jusqu'à 16-17 mètres pour les individus les plus grands, et notamment les femelles. Là, en l'occurrence, d'après euh, ce que rapportent les témoins, l'animal faisait entre 10 et 15 mètres, qui est une espèce dont on a eu quelques rares observations par le passé en Bretagne. C'est une espèce pour laquelle moi je m'attends depuis des années à ce qu'on en observe plus que cela, puisque autour des îles britanniques, autour de l'Irlande, en Europe du Nord, depuis quelques années maintenant, il y a des observations régulières, en particulier à cette saison, hein, puisque comme beaucoup d'espèces de baleines, c'est des animaux qui se reproduisent et élèvent leurs jeunes dans les zones chaudes planète. En l'occurrence, pour la baleine à bosse, il y a une population aux Antilles et puis il y a une population au large de l'Afrique, du côté du Cap Vert. C'est des zones de reproduction. Et euh, l'été, à la belle saison, lorsque bah, les bourgeois arrivent en Arctique, ces baleines-là migrent. Et donc, ce qui fait qu'on peut les observer euh, en Europe du Nord et au large de nos eaux. Mais ce pas quelque chose encore de régulier chez nous. C'est peut-être euh, le début. Les euh, populations se sont bien reconstituées, contrairement à d'autres espèces. Hein, les baleines ont souffert de la chasse baleinière. Hein, qui s'est arrêtée il y a, il y a maintenant euh, de manière industrielle, on va dire. Ces populations euh, bénéficient de, cette, euh, de ce moratoire sur la chasse à la baleines. Les baleines euh, sont des mammifères marins. C'est des animaux qui arrivent euh, en bout de chaîne, puisque les baleines, bien sûr, ça peut manger du plancton animal le zooplancton, mais ça mange également des poissons. Et en particulier la banane à bosse, hein, qui engloutit euh, euh, l'eau plus les proies. Et ensuite, elle rejette l'eau euh, en filtrant à travers des fanons. Euh, C'est un prédateur supérieur. Donc à ce titre-là, ce sont de bons indicateurs de la qualité des milieux et des écosystèmes marins. Donc leur présence et le fait que les populations se reconstituent de cette espèce est plutôt un signe positif sont importantes euh, comme tous les autres échelons des écosystèmes marins hein, dans place. Elles ont été trop chassées à un moment donné, donc très menacées. Il y a encore des espèces qui sont encore en danger, puisque les populations ne se reconstituent pas malheureusement. Et parfois lorsqu'on a trop décimé, il n'y a plus suffisamment d'individus pour euh, recréer une population.